Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier Au programme je vais réaliser des manches des manches d'outils à main des manches de gouge plus particulièrement ça va être des manches de gouge que je vais utiliser sans outils de frappe donc uniquement en les poussant à la main ils vont être en deux essences une essence claire et une essence foncée comme d'habitude au programme scie à ruban rabot d'ego défonceuse euh, un petit peu de ponçage bien évidemment du collage et on verra ce que ça va donner allez à tout de suite dans la vidéo sont maintenant rabotés, vous pouvez le voir ils font 27 mm d'épaisseur, l'épaisseur a son importance, vous comprendrez plus tard, je vais faire mes bandes de 8 cm sur cette planche là je vais faire mes bandes de 4 cm et demi à peu près, un peu plus long, je vais passer à la réalisation de la rainure à queue d'aronde, là ça va être un petit peu plus coton, j'ai installé euh, une fraise à queue sur ma défenseuse sous-table. Mmh. sont préparés. Je vais passer maintenant au collage. Me voilà avec tout plein de petits manches de bouche voilà hop là vous avez vu le réflexe donc bah maintenant le plus simple est passé on va attaquer euh, la partie où je vais devoir usiner un octogone donc des côtés à 45 degrés donc avec l'aide de cette petite fraise cmt là vous voyez au bas mot 200 grammes je pense pas loin euh, pour réaliser mon octogone alors il va falloir parfaitement pointer la machine Et mes manches de gouge que j'avais préparé sont octogonaux maintenant, il me reste juste à faire le galop. Alors Maintenant la question est de savoir si je vais le faire à la défonceuse ou si je vais le faire à l'aide de la vastringue ou de la ou du vastring, pardon. Avec l'aide de mon équerre à centrer, je trace le centre de ma pièce de bois pour pouvoir la percer ensuite. Ici je trace en bois debout la limite de matière que je vais devoir enlever avec le, le rabot. Je perce le manche jusqu'à une profondeur de 45 mm pour pouvoir y insérer la soie. Plutôt que d'utiliser la string, je préfère utiliser le rabot coincé dans les taux. C'est vachement plus simple ça me permet de tenir vachement bien le morceau de bois, pouvoir bien gérer l'inclinaison et de donner la forme que je veux aux manches. Avec l'aide de mon bleuet, je chauffe la soie pour pouvoir la faire rentrer dans le manche. Ici, c'est la seule fois où un outil de frappe vient frapper le manche de l'outil. J'applique ensuite une huile cirée. Plusieurs couches seront nécessaires. Dans un premier temps, je tenais à vous préciser, cette vidéo était tournée en collaboration avec le site mobile Vous avez 10% de réduction. Immédiate sur tout le site sauf les outillages électroportatifs et les tables de défonceuse. Voilà, la parenthèse est terminée. Vous avez vu que c'était ultra simple de réaliser des manches de gouge. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de faire au préalable des carrés. Et si on veut les faire octogonaux, par exemple, on peut les faire octogonaux. c'est pas un souci. Alors, bien sûr, il y a tout un travail derrière. Là, c'était pour le fun. Euh, je sais pas si ça va venir dans le temps. On verra. Aucun. Okay l'outil de frappe ne viendra les percuter voilà ce que ça donne une fois en manche. c'est plutôt sympa la queue d'aronde ressort bien, le bois finalement il euh, y a un, un petit contraste, ça me plaît bien ce n'est que ma façon de faire je le précise il y a certainement d'autres manières de le faire avec un tour à bois par exemple, mais moi personnellement je n'en ai pas vous avez pu voir dans la vidéo que je n'ai pas utilisé les gabarits pour réaliser la courbure du manche euh, j'ai fait exprès, je voulais un petit peu travailler à la main et c'est surtout que je suis un petit peu feignant et je euh, <rire> n'avais pas trop envie de me casser la tête à réaliser un ou plusieurs gabarits pour réaliser cette courbure parce que mine de rien c'est en octogone et pour pouvoir faire cette forme là avec euh, la défonceuse sous-table ça aurait été bien complexe, il m'aurait fallu au moins deux voire trois gabarits pour pouvoir faire une série Donc euh, c'est pas rentable. En même temps, je m'en fous. Je ne suis pas soumis au rendement, mais c'est compliqué. Et euh, le but du jeu, c'est de pas vous embrouiller l'esprit. Si vous voulez reproduire cette pièce-là, bah, c'est ultra simple. Donc, enfin, ultra simple. façon de parler. Euh, c'est accessible. Même si vous ne faites pas la queue d'aronde, vous pouvez faire l'octogone à la défonceuse. Il n'y a rien de plus simple. Une fraise à 45 degrés avec un roulement pilote, même sans roulement pilote, vous pouvez le faire. Je vous invite à fabriquer vos manches d'outils. Vous pouvez les avoir bien en main, au moins. Ils sont à votre main. S'ils font mal, c'est qu'ils sont pas bons. Mmh. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et si vous avez des remarques positives ou négatives, inscrivez-les dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie par avance. C'était Franck de Créolinium, À bientôt les amis.